Hey, bonjour, amis Jasmine. Jeudi, c'est Jazz, la reprise. Nous en étions restés au plan Jeudi, c'est Jazz numéro 12. Pour les plans 13 à 24, le contrebassiste et le pianiste sont prêts, ils n'attendent plus que toi. Ce plan est fait pour toi si tu joues de l'harmonica en si bémol, de la trompette, du sax ténor ou de la clarinette. En effet, le sax ténor, la clarinette, la trompette et l'harmonica en si bémol sont tous en si bémol. Sous le plan, j'indique la tablature pour harmonica diatonique. C'est une pas d'harmonica, mais que tu joues d'un autre instrument en si bémol. Bah, tu te débrouilles. <rire> j'indique la tablature harmonica car je sais que les harmonicistes sont un peu flemmards quand il faut déchiffrer une partition, ils sont un peu réticents. Alors que les saxophonistes, les trompettistes et les clarinettistes, généralement, ils lisent la partition directement. La partition n'est pas écrite en notes réelles. Les instruments accordés en si bémol sont des instruments transpositeurs. Donc quand tu joues les notes écrites sur la partition, les notes réelles sont situées un ton en dessous des notes écrites tu vas avoir un plan sur trois tonalités. Je te fais une démonstration à l'harmonica bête de course en si bémol sur les quatre premières mesures. Ensuite, c'est à toi de jouer en essayant de m'imiter. Puis, je te refais le plan dans une autre tonalité sur les quatre mesures suivantes. Puis, c'est encore à toi de m'imiter. Et enfin, je te fais une démonstration dans une troisième tonalité et c'est encore à toi de m'imiter sur les quatre mesures restantes. Une fois que tu as réussi à jouer le plan dans les trois tonalités, tu peux relancer la vidéo et profiter de la piste d'accompagnement pour inventer tes propres phrases. Tu peux le faire en suivant le plan que je t'ai indiqué, ou totalement autrement, en fonction de ton inspiration. À chaque fois, je vais t'expliquer comment j'ai bâti le plan, et je te donne la formule pour chaque accord. À la fin de chaque vidéo, tu as la possibilité de recevoir un cadeau. En effet, je t'offre la démonstration à MP3, la piste d'accompagnement à MP3 et la partition en PDF. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour télécharger ton cadeau. Allez, c'est parti On commence avec le plan numéro 13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 où je parle de cette méthode. C'est un cours d'improvisation sur les triades majeures et mineures. Il y a deux méthodes d'improvisation dans ce cours. Une approche où l'on joue sur les notes des accords, et une autre approche où on joue sur les notes de la gamme majeure. Ce que j'appelle la méthode des tierces. Pour le plan numéro 13, j'ai choisi un 2-5-1. Sur l'accord 2-7, sur l'accord 5-7 et sur l'accord 1-6, tu as à chaque fois le même plan, à savoir 3, de 1.